quatrième séquence des ouvertures de bassin Gomukhasana la posture de la tête de vache et ensuite la posture de Anumanasana la posture du roi singe euh, Gomukhasana tête de vache, vous avez des briques et des sangles. vous avancez le genou droit avec la main gauche, vous attrapez la cheville et vous croisez vos deux cuisses vous écartez bien vos talons c'est une version de Gomukhasana il y en a plusieurs, mais je vous propose celle-ci si vous manquez de souplesse, bien sûr, des briques sous les fessiers, c'est important. Si vous voulez garder la symétrie, vos deux genoux doivent être superposés. Ensuite, une fois que vous êtes bien installé et que vous pouvez être sur le sol, vous vous mettez sur le sol, bien sûr. Ce n'est pas la peine de mettre des briques si vous n'en avez pas besoin. Ensuite, vous allez faire un grand cercle avec le bras droit, puis mettre la main derrière le dos, monter le bras gauche, attraper vos deux mains derrière le dos. L'idée, c'est de ne pas avoir un décalage de la poitrine. Donc il faut que le pectoral gauche descende bien et que l'épaule droite s'ouvre bien. Voilà la posture de Gomu Kassan, côté droit. Maintenant, je vais vous montrer la posture de Gomu Kassan à gauche pour que vous voyez mes mains derrière. Donc je me mets de profil. Cette fois-ci, c'est le pied gauche en avant. Vous croisez vos cuisses, vous ouvrez bien vos talons et vous allez vous asseoir délicatement, entre les deux talons. Pareil, hein, si vous avez besoin de support, vous mettez un jour. Maintenant, je vous montre le positionnement des bras. Regardez bien. Inspirez le bel bras gauche. Expirez. Placez le dos de la main entre les deux omoplates. Montez le bras droit. Puis, tournez le biceps à côté de l'oreille. Et fermez, retrouvez vos deux mains. Si vous avez un souci, bien sûr, de souplesse d'épaule, vous avez la ceinture. Qui vous permet d'avoir la position et ensuite pour terminer sur ces deux postures donc quand on a terminé une des deux postures donc je remonte à gauche vous avez expiré aller vers l'avant puis dégager les bras puis monter Inspirez, expirer, sauter Adho Mukha Genassana. voilà, quand vous avez fait les deux côtés vous terminez par Adho Mukha Genassana, le chien tête en bas ensuite je vous propose une dernière posture qui est une posture d'ouverture du bassin à la fois en avant et en arrière il s'agit de faire Anumanasana la posture du roi singe la posture du roi singe implique qu'il faut quand même un peu de matériel donc vous mettez un polochon, vous vous redressez et puis vous glissez progressivement le talon du pied avant et vous descendez le périnée sur le support. Si le support n'est pas assez haut, et qu'il est évident qu'il faudra mettre un deuxième support, donc ça peut être des briques supplémentaires ou un deuxième polochon. Les chaises vous permettent de contrôler la descente. Quand vous êtes arrivé à à votre maximum, que vous êtes bien soutenu, vous cherchez bien à vous grandir, vous montez les bras et vous regardez devant vous, ce qu'il faut c'est que la jambe arrière soit bien sur le coup de pied, et ayez une bonne flexion du pied avant aussi, rentrez le coccyx et alignez vos deux bassins au-dessus du polochon, sans décalage, vous voyez le décalage qui peut arriver c'est ça, ça c'est pas bon, donc il faut vraiment faire ceci, sans la chaise je vous montre. A gauche, maintenant, donc ici, je glisse mon talon et je descends le bassin sur le support. Mes deux hanches doivent être bien fixes et alignées. Et j'ouvre ma poitrine. J'essaye de tendre la jambe arrière au maximum. Si je monte les bras, si je me sens bien soutenu et je regarde devant moi. Expirez, revenez. Anumanasana, donc ça ressemble à un grand écart, effectivement. C'est une posture qui est très bénéfique pour le bas du dos et qui restaure bien le bas du dos si vous la faites bien. A bientôt